me voici place de la nation c'est en face de là où il y avait mon lycée et en fait je suis ici parce que euh, c'est là où finissait une partie des manifestations auxquelles j'ai participé donc la première fois que j'ai participé à, à des manifestations contre des réformes et puis pour tout vous dire je savais pas vraiment pourquoi je manifestais mais euh, c'était on, on terminait ici ça partait de place de la république et j'ai voulu vous inviter ici pour vous parler de votre vision et d'une potentielle vision collective alors pendant longtemps, j'ai du mal à cerner ce concept et même quand je l'avais comprise intellectuellement, je n'étais pas forcément convaincu émotionnellement. En gros, quand vous lancez votre business, bah concrètement, soyons honnêtes, pourquoi vous le lancez Pour avoir une vie plus épanouie, pour, ah, il commence à pleuvoir. pour euh, être plus libre, pour vivre de votre passion. Au départ, c'est pour des raisons... Euh, purement égoïste et superficiel. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein Parce que euh, je veux dire, il faut bien un point de départ et euh, un peu comme je sais pas, quand on se met en couple on, on se marie, euh, forcément c'est que pour des raisons égoïstes au départ on se marie pas pour l'autre on est d'accord. Et du coup mon business a évolué et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas concrètement dans mon business, j'essaye de faire en sorte que les gens dans mon équipe ne sont pas juste des exécutants. Le premier niveau de délégation est le suivant. Hein. Vous avez des tâches, vous prenez euh, les tâches que vous n'avez pas et vous les déléguez. Mais quand vous commencez à développer un peu plus votre business et à recruter des personnes plus avancées, eh ben, ces personnes-là, si vous êtes un bon leader, un bon manager, eh ben, vous les invitez à participer à votre vision. Au point où, par exemple, aujourd'hui, et ça me fait bizarre de le dire, hein. certaines décisions qu'on prend au niveau de l'entreprise, je ne suis pas forcément totalement aligné d'un point de vue personnel. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est bizarre et c'est pas inspirant de développer un business comme ça. Bah Ça l'est. Pourquoi Parce que même si ce n'est pas totalement aligné, c'est moi qui décide consciemment que ce n'est pas totalement aligné et que c'est OK. Parce que je pourrais aussi décider que ce ne, que ce ne soit pas OK. Alors, pourquoi c'est important que je vous partage ça Pour vous aider à comprendre que votre propre vision, eh ben, si vous êtes, si vous, vous naissez sur une île déserte et que vous vivez toute votre vie seul, votre vision elle va pas être nourrie. Quand bien même vous cherchez une vision personnelle, égoïste, pour prendre soin de vous, votre famille, vos proches, vous avez besoin de la contribution des autres. Quand tout à l'heure, je vous disais que euh, parfois, on prenait des décisions avec lesquelles j'étais n'étais pas totalement aligné, elles ne sont pas alignées d'un point de vue tactique, même peut-être stratégique, mais elles sont alignées parce que ça concourt à ma vision globale à moyen et long terme et c'est là où c'est intéressant. Parce que quand on est seul, on est un peu myope. On voit ce qu'il y a de près et on ne voit pas ce qu'il y a de loin. Donc concrètement, là où j'aimerais vous amener, et pourquoi je vous fais ce parallèle, c'est que le fait de participer à ces manifestations avec d'autres jeunes, des camarades de classe, même si je ne comprenais pas totalement, eh ben, ça nourrit un peu mes convictions politiques, mes réflexions, mon avis sur euh, certaines euh, choses sociales, par exemple, mon, euh, ma tendance écologique. J'ai du mal encore à me définir comme un écologiste, un, un écologiste parce que je ne m'estime pas encore loin d'être à la hauteur. Mais ça, ça a été possible parce que je fréquentais certaines personnes. Donc déjà, j'espère que vous voyez l'intérêt d'avoir une vision à long terme parce que c'est ça qui va vous faire tenir, c'est ça qui va donner du sens à tout ce que vous faites. Et cette vision que vous avez pour votre vie, Tôt ou tard, elle a besoin d'être nourrie par des idées, des suggestions, des influences externes. Ne restez pas seul. Seul, votre vision va être limitée. Combien de fois en traînant avec des gens plus avancés, j'ai pu élever mes standards et me dire « Mais en fait, bien sûr que je peux faire ça. Mais ben, Bien sûr que je peux faire ça. Mais pourquoi je me euh, tire des balles euh, dans le pied pourquoi je plafonnais mon niveau d'ambition Pourquoi je pensais que euh, je ne pouvais pas développer mon business parce que ça allait euh, sacrifier ma vie personnelle Aujourd'hui, j'ai parmi des proches à moi, des gens qui ont une vie euh, hyper, je ne sais pas si le mot, hyper adapté, très équilibrée et qui gagnent 10 fois, 15 fois, 20 fois plus que moi sans travailler beaucoup plus. Et ça, ça m'inspire. Donc, tout ça pour vous inviter à côtoyer des gens, à passer du temps avec les gens. Et même si vous traînez avec des gens avec qui vous n'êtes pas totalement d'accord, à partir du moment où ils veulent votre bien et ils comprennent ce que vous faites, hein, d'accord Parce que si quelqu'un euh, juste vous balance sévérité, ne comprend pas ce que vous faites, vous décourage juste parce qu'il veut vous décourager, parce que c'est une projection de ses propres peurs, là, ce n'est pas intéressant. Et donc, je ne peux que vous inviter à passer du temps avec les gens. Et vous le savez, moi, je vous encourage à participer à des mastermind. Le mastermind, c'est un concept où, avec plusieurs personnes, vous arrivez à un niveau de réflexion beaucoup plus riche et avancé qu'en réfléchissant seul. De toute façon, c'est assez logique, ce serait difficile de débattre ça. Vous comprenez bien que si on rassemble 3, 5, 10 personnes, on est plus fort, plus intelligent qu'en étant seul. et bien, ça, vous pouvez le vivre en rejoignant un mastermind. Donc, vous le savez, nous, on vous propose un mastermind et il y a un lien en description. Cliquez dessus, regardez, ça ne vous engage absolument à rien. Il y a une vidéo de présentation. Et vous allez voir ce que nous, on propose. Et si ce n'est pas avec nous, faites-le avec d'autres. Parce que avec cette vision, cette intelligence, ces réflexions, cet encouragement que vous allez avoir, vos actions vont être... Plus intelligente, moins frustrante. Vous ferez moins d'erreurs, vous serez plus ambitieux. Et c'est là que vos résultats vont être plus grands, sans les contraintes qui vont avec. Parce que le but, ce n'est pas juste de discuter, d'échanger et de s'amuser. Ça, on n'a pas besoin de lancer un business. Nos amis, notre famille suffisent. L'idée ici, c'est comment on peut atteindre des plus grandes ambitions sans sacrifier notre bien-être, tout en s'épanouissant. Et c'est sur ce sujet qu'un mastermind peut vous aider. Moi, je ne dirais pas que j'étais dans un mastermind quand j'étais au lycée. J'avais quand même mon groupe d'amis. Mais je peux vous dire que les échanges qu'on a eus, les discussions qu'on a eues, les débats qu'on a eu, m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, qui vous êtes professionnellement, entrepreneurialement, va dépendre des échanges et des personnes avec qui vous passez du temps. Aujourd'hui, vous êtes peut-être encore un bébé et un enfant entrepreneur. Okay Moi, je, à la limite, je, je me considère comme un adolescent quand même, après 12 années d'entrepreneuriat. Mais si vous êtes un bébé et un enfant entrepreneur, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Vous avez besoin de vous nourrir. Et pour ça, oui, il y a des livres, oui, il y a des formations, mais surtout, il y a d'autres êtres humains. Je vous dis à demain les amis.